Alors l'enjeu aujourd'hui en termes de, de relation client, il, il est multiple. Je dirais qu'avec le, le digital, le Internet, euh, les smartphones, il y a eu une forme de révolution des manières d'être en relation avec les clients. Et que euh, en fait, aujourd'hui, le client, on peut s'en servir comme une ressource pour faire plein de choses. On peut utiliser le client pour euh, innover euh, et comme étant une source de nouvelles idées pour l'entreprise comme étant euh, inventeur de euh, publicité. Hein, c'est ce que font beaucoup de, de marques aujourd'hui euh, sur Facebook. Donc, on peut se servir aussi de ses ressources financières hein, via des plateformes de, de crowdfunding. On peut aussi se servir de, de ses muscles hein, pour transporter des produits, comme on, on, on le voit euh, par exemple dans les modèles du Drive ou, euh, ou chez Ikea. Une question vraiment fondamentale aujourd'hui, c'est comment on peut se servir du client et comment on conjugue ça aussi avec une démarche marketing parce que voilà même si le client est une ressource il faut aussi le servir, hein, le satisfaire, surtout comment d'un point de vue organisationnel on, on se structure en interne pour gérer cette diversité sont des, des grands enjeux pour les entreprises aujourd'hui. Être sûr que à partir du moment où le client participe de la, la réalisation de la prestation qu'il se comporte euh, bien et c'est là dessus que peuvent se poser de nombreuses questions et de nouvelles questions pour un certain nombre d'organisations euh, qui tiennent à la fois aux outils employés, les outils employés peuvent être des outils qui font recours comme dans l'assurance par exemple à propos de la fraude euh, au big data et des outils qui font appel aussi aux nouvelles technologies peuvent être des outils qui mettent en relation des, des utilisateurs qui sinon euh, ne se connaissent pas et qui vont permettre éventuellement comme la RATP l'a fait, de mettre en place une sorte de communauté autour d'une bonne façon de se comporter, de façon civile, dans les transports en commun. On peut aussi se poser des questions, beaucoup plus structurelles peut-être, hein, qui, qui interrogent la façon dont on va gérer les ressources humaines, euh, à travers la, la, la négociation avec les partenaires sociaux, éventuellement d'accord sur euh, la déclaration et l'action, l'intervention de la part du management en cas d'incivilité, de la part des clients, envers les collaborateurs, comme ça a été le cas dans le secteur bancaire. Ou encore dernière chose, on peut se demander s'il n'y a pas simplement un acteur à créer lorsqu'on s'aperçoit que la problématique de l'incivilité ou de la déviance des clients est particulièrement importante. C'est ce qu'a pu faire la, la, la Poste par exemple avec la, la création de la direction de la prévention des incivilités.